Sous ces régimes. Donc voilà, nous, nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qui nous ont faites et, et qui continuent de nous faire. اکثر à la poupée de benzino, il faut Si tu chant. gaz, ما اگر بود de یورو الان شده gaz de benzino, tu fais a peu گاز Le de de gaz de de gaz de gaz بدین رو چهارشنبه صبح ویستومه مهما یادروز حافظ رند شیراد من ساعت ده بام دارد برایشون یه پیانو دادم گفتم بهش که عزیزم زنان ایران رو دنیا دنیا پشتیبانی کرده همه اعضاب دنیا پشتیبانی کرده شما برای این مواردی که حل نیست شخصیت فرانسه فرانسه مدره و خودتو il a un peu de temps, il de temps, il a de temps, il de il y a un peu de il y un Ici, زیاد y دنیا که از بنیاد le و de construire des églises, des mosquées, des temples. Nous avons besoin de construire des Je suis mosquées, des temples. Nous avons besoin de construire des églises, des mosquées, que temples. Nous de